Ce que tu veux dire. Je crois que la, la dernière remarque, la dernière euh, pique euh, que m'a fait ma relation euh, dont je me suis séparé, euh, c'est de me dire en fait, on a l'impression que tu n'as besoin de personne pour vivre. Mais c'est ce que j'entends tout le temps aussi. Mmh. C'est ce que m'ont dit mes trois dernières meufs. D'accord. C'est pas que j'ai besoin de personne, c'est que j'ai besoin bah de quelqu'un qui me tire vers le haut. <rire> ok, alors, de mon côté, c'est à peu près bon. Tu as choisi un pseudo pour cet entretien téléphonique. Ouais. Pas de soucis. Qui est André. Pardon. André. Alors André, euh, tu m'appelles dans le cadre, euh, bah non tu n'es pas VIP, pas encore VIP, donc tu as payé cet entretien téléphonique et tu as bénéficié d'une remise de 50 euros au titre que tu acceptes d'être enregistré et diffusé sur tous les réseaux sociaux de la Terre, de l'univers passé, présent et futur. Absolument. Sois bon. Très bien, alors eh bien écoute, je te contacte parce que euh, j'ai euh, fait euh, l'acquisition de euh, certains de tes séminaires pendant la période des fêtes de fin d'année, euh, séminaires très intéressants au passage, et euh, dans l'un d'entre eux euh, tu fais une euh, un jeu avec un des intervenants ou enfin avec plusieurs des intervenants où justement tu, euh, tu leur demandes un petit peu euh, qu'est ce qui est chez eux pourvoyeur de ressources. Euh, qu'est-ce qui est pourvoyeur de ressources et qu'est-ce qui pourrait euh, être amélioré et c'est une, une question, une interrogation Dans que, le cadre je, de quel je... séminaire Alors c'était dans, dans le cadre de Décodeur des signes d'intérêt les signes d'intérêt oui. Tout à fait, dans la partie de la matinée Donc euh, du coup euh, c'est une interrogation que moi j'ai depuis hein, Est-ce est que tes est achats t'ont plu alors, mes achats m'ont beaucoup plu. Je recommande euh, à 100% ces séminaires avec des notions qui, ont, qui sont très intéressantes et euh, bah, quelques gifles de réalisme qui sont aussi euh, quelquefois euh, bah, nécessaires. Donc, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé je recommande à 100%. Est-ce que, est que tu vois le travail derrière Est-ce que tu confirmes que ce n'est pas euh, les petites blagues que je raconte sur YouTube de temps à autre Ah, je confirme bien qu'effectivement, euh, les, les vidéos sur YouTube ne sont vraiment que la pointe. Euh, émerger de l'iceberg et que vraiment, il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de concepts euh, qui se cachent derrière, enfin, pas qui se cachent, mais qui sont présents dans la partie séminaire et qui sont très, très, très intéressants, tout à fait. Alors, ce pourvoyeur de ressources, du coup Voilà, donc moi, c'est effectivement la question, l'interrogation qui, effectivement, me euh, des fois me, me tenaille, me taraude depuis pas mal de temps parce que, euh, des fois, je me pose cette question, effectivement, qu'est-ce qui, chez moi, euh, peut être pourvoyeur de ressources pour plusieurs raisons, je ne suis pas forcément capable d'être tout à fait objectif là-dessus. Je pense qu'on est difficilement objectif là-dessus. Euh, des fois, il faut une, une vue un petit peu extérieure et dans ton cas, eh bien aussi euh, autorisé et d'autorité pour avoir peut-être une vue plus claire là-dessus. Et donc euh, voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je t'appelle, parce que j'aimerais avoir euh, un petit peu cette, euh, cette idée de ce que je peux ou ne pas mettre trop en avant les choses qui sont pas forcément euh, pourvoyeuses de, de ressources vis-à-vis -vis de F. Ok, alors j'ai l'impression en me décentrant et en me mettant à la place des chatons, que mm -hmm. celui qui n'a pas ce séminaire va se dire ça ne me concerne pas, je ne comprends pas et je ne vois pas le rapport entre des signes d'intérêt et des ressources. Peux-tu lui ouais. donner à ce petit chaton esselé et pleuré, peux-tu lui donner le chien manquant alors bah, le chénon manquant c'est qu'en fait euh, les, les signes d'intérêt euh, on peut, euh, on peut euh, être en disposition d'aller les chercher, la personne peut en donner mais il faut aussi savoir pourquoi est-ce que la personne aurait envie de passer du temps avec nous finalement, pourquoi, qu'est-ce qu'on a nous à offrir de notre côté qui donnerait à la personne bah, l'envie déjà de donner des signes d'intérêt en fait D'accord, oui alors effectivement ça c'est une question que généralement les femmes ne se posent jamais. Pourquoi Parce que euh, le, le, tout est une question de, de timing. Et en réalité, la première étape de l'ascension de l'Everest, l'homme est survitaminé par son envie d'accéder au continent noir. Donc, euh, parce que l'homme est survitaminé, surdéterminé, et poussé par sa physiologie à accéder à, au, au, au continent noir, là, F se demande beaucoup trop rarement ce qu'elle aura à proposer de valeur c'est-à-dire de changeant, de nouveau, de valorisant, d'intéressant, etc., pour euh, conserver la motivation de l'alpiniste euh, une fois que celui-ci lui aura pris le, le sommet. Mmh, tout à fait. Attends, pardon, j'ai oublié de couper mon... Donc... Excuse-moi, pardon à tous, j'ai un... WhatsApp que je pensais avoir coupé et qui vient de sonner. C'est une cliente VIP. Euh, donc, je disais, euh, d'abord, premièrement, tu poses une question qui est très saine, avec puisqu'on me dit que je critique tout le temps mes, mes appelants, avec une excellente syntaxe. Tu t'es présenté de façon très cordiale. Tu as une bonne voix, tu as une bonne élocution, donc ce qui veut dire que tu as une bonne respiration. Et tout était très clair. Peut-être à part le petit chénon manquant où tu as effectivement... Euh, Ouais, Après, oui, faire présupposer que les autres avaient tout ce que je disais. Donc, cela veut dire déjà que tu es un garçon bien fait, intelligent, avec une tête bien faite. Et euh, tellement, c'est pas, pas forcément très fréquent. Donc, parle-nous un petit peu de toi. C'est rare que je fasse ça, mais j'ai envie de comprendre. Quand mes clients ont une bonne syntaxe, une bonne élocution, un bon phrasé, qu'est-ce qui le leur donne Quel est ton background socio-culturel eh bien, écoute, euh, mon background socioculturel, en ce qui concerne le, tout du moins cette partie peut-être plus, élocution, ton de voix, etc., ça vient en partie, euh, eh bien, je pense assez naturellement, j'ai toujours une appétence pour euh, la rhétorique, pour m'exprimer un petit peu, et j'ai eu aussi pendant quelques temps une, une activité, on va dire une, une une passion, un hobby, qui consistait en fait à faire de la vidéo en live sur internet face à un public, donc j'ai un petit peu aussi cette présence. Voilà, euh, cette aisance. ça s'entend immédiatement. <rire> ça voilà. Ça immédiatement, notamment parce que, euh, comme, tout, comme, toutes les, comme tous les protagonistes qui ne bafouillent pas, tu as compris quelque chose qui est très important, c'est qu'il ne faut pas penser en parlant, il faut penser légèrement avant. Donc il faut en fait, Exactement. la pensée et la parole sont asynchrones, et il faut parler que quand on a entendu, sa prochaine idée résonner dans sa tête. Et donc, Exactement. tu n'as pas bafouillé, à aucun moment, c'était limpide, c'était clair, c'était un plaisir. Et euh, l'élocution, la syntaxe et le phrasé, ce sont les premières armes qui vous permettent de vous insérer dans un réseau euh, professionnel tendu, euh, oligarchique et contraint. C'est-à-dire qu'un oui. diplôme équivalent, celui qui saura bien se présenter, à ne pas confondre avec le baratineur, celui qui oui. sera clair, celui qui sera éloquent, euh, et ben dans un tissu économique contraint avec peu de place en haut, ben c'est lui qui va passer. Voilà. Il aura forcément un avantage, celui, celui qui a le meilleur réseau, etc. Donc euh, bon, ça fait des mois que je vous promets une vidéo sur le sur le, le, les, les limites invisibles, les murs invisibles, la toile d'araignée invisible qui emprisonne ceux qui manquent de vocabulaire. Mais il faudra décidément que je m'y mette. Ça fait partie des, des petites pépites que je vous dévoilerai en cours d'année, avec également celle sur les barbares. Bon, alors ceci étant dit. Euh, Premièrement, euh, celui qui se pose le plus question de ce qu'il a, celui qui, qui, qui se pose le plus fréquemment la question de qu'est-ce à apporter, est en général celui qui apporte le plus. D'accord. Premier élément de réponse. Euh, de la même façon que, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ce film culte des années 90, Usual Suspect*. Un, alors, euh, oui, je l'ai pas vu un, énormément de fois, mais oui, un petit peu, oui. Bon. Et bien, dans Usual Suspect*, avec. Euh, c'était qui C'était pas Kevin Spacey Je sais plus. Le... Une des scènes qui m'a marqué n'est pas forcément celle de la fin, même si elle est très impressionnante, mmh. mais c'est celle, euh, c'est le petit énigme, le petit kwan, comme diraient les bouddhistes, qui consistait à dire comment reconnaît-on le coupable quand on a une hésitation entre deux suspects Eh bien, on fout les deux en cellule, pas dans la même cellule, et mmh. celui qui dort tranquillou, c'est celui qui est coupable. Pourquoi Parce qu'il se dit bon, bah, je suis pris, je suis pris, euh, c'est fait, c'est fait. Tandis oui. que le, le, le, le, le suspect qui est innocent ne peut pas dormir sa première nuit en prison, il fait une nuit ouais. blanche, il, il est en panique, voilà, il bug complètement. Donc de... de la même façon, il est très facile de griller les mensonges de quelqu'un en prêchant le faux, en disant ⁇ voilà, je, je sais que tu as fait ça à vous ⁇ et tout de suite la personne se, se, se, se déballonne et à vous. Donc déjà, par le simple fait que tu te demandes la valeur que tu as apportée, tu démontres déjà une conscience réfléchie. Hein, il, y a, il y a trois niveaux de conscience en, en philosophie. Il y a la conscience directe, c'est-à-dire j'appréhende le monde par, sa, sa, matière, euh, par sa, sa matière physique ou par ses symboles. Il y a ouais. la conscience réfléchie, c'est-à-dire hmm, je me dis que peut-être qu'avant de, euh, peut qu de m'accaparer cet objet, je vais me demander la meilleure manière de faire. Et il y a la conscience réflexive qui est je suis en train de me demander la meilleure manière de faire pour m'accaparer l'objet de mon désir. Donc là, tu es au troisième niveau, c'est-à-dire que tu es à la conscience réflexive, tu es en train de, de te demander comment faire au mieux pour transmettre tes intentions et tes non-intentions à l'objet de ton désir qui, en l'occurrence, s'appelle des femmes. Quel âge as-tu J'ai euh, la trentaine. Tu as la trentaine. Bon. Ouais. Donc déjà, euh, le premier élément de valeur que tu démontres, c'est de t'intéresser suffisamment au sujet et d'y investir euh, euh, d'investir une partie de tes revenus en espèces dans tes tribuchantes. Mmh. Déjà, le premier élément de valeur que tu peux démontrer à des femmes, c'est de comprendre comment elles fonctionnent. D'accord. C'est-à-dire que tout l'imaginaire et toute l'arnaque, CF, usual suspect, toutes les féminine, féminines, c'est de, de nous laisser sous-entendre qu'il y a un chemin tortueux avant d'arriver au sommet, alors qu'en fait, il y a une ligne droite. D'accord. Ça, ce n'est pas de moi, hein, pour les connasses euh, qui vont me traiter de misogyne. Ça, c'est de Pierre-Louis. Et de toute façon, même Houellebecq, dans son dernier, là, dans Sérotonine, l'a dit. C'est toute une construction, c'est toute une apparence, et c'est faire croire à des arrière-plans psychologiques très compliqués, alors qu'en réalité, quand tu as mon séminaire Logique des femmes, tu en as pour euh, deux fois deux heures et demie, non, t'en en as pour cinq heures, t'en as pour une demi-journée, et tu as compris 99% de ce qu'il y a à comprendre. D'accord. Donc, premièrement, plus tu vas suinter l'intelligence, plus tu vas euh, démontrer d'assertivité, c'est-à-dire savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Mm -hmm. Comme par exemple l'a fait Moix récemment avec son, son truc sur les femmes, dont quelques féministes mal baisées ont, ont, ont, ont se sont fait des gorges chaudes en disant ⁇ ha ha ha ⁇ le pauvre, il va plus plaire à personne. ⁇ je suis convaincu, au contraire, que de cette saillie-là, le mec a chopé 500 lettres de groupies enflammées qui veulent le rencontrer. Mmh, je comprends. Un peu comme quand euh, quelqu'un s'était fait... Euh, euh, il a, on avait fait circuler sur Internet des selfies à poil, ça lui avait plutôt rapporté des conquêtes que le contraire. Donc, ouais. euh, déjà, plus tu en sais sur le logiciel féminin et ses soi-disant contradictions qui, en réalité, sont très simples, Mmh. plus tu sointes l'assurance, la confiance en toi et le charisme. D'accord. Tu inspireras en connaissant les femmes, tu inspireras la sensation qu'inspire le médecin quand tu pousses sa porte. Tu as déjà ressenti que tu as mal quelque part, tu n'es pas bien. Dans la salle d'attente du médecin, tu as déjà moins mal Tout de suite, oui, il y a ce sentiment effectivement de se sentir rassuré, de se dire je suis entre les mains de la bonne personne, on va dire, effectivement. Déjà, déjà voilà, tu auras l'effet salle d'attente de médecin. C'est-à-dire une espèce de transmission inconsciente de OK, je connais le jeu. Je connais Alors, les mystères du jeu. Je connais l'arnaque. Je connais les astuces. Je sais ce que vous voulez. Et si je sais ce que vous voulez, c'est la meilleure assurance que vous ayez l'avoir. Parce que si je ne sais pas ce que vous voulez, il y a très peu de chances que vous l'ayez. Donc, déjà, première réponse c'est déjà poursuis ta, ta quête de la compréhension profonde du langage féminin, de la logique féminine c'est la meilleure arme vers cette espèce d'assurance tranquille, de force tranquille. Alors du coup, pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est-à-dire qui n'aurait pas forcément poussé encore toutes les portes que tu, que tu as offertes au long de ces années et qui permettent justement d'apprendre à décoder ce langage féminin, est-ce qu'on peut supposer, puisque là c'est mon cas en l'occurrence, qu'une personne qui aurait une part importante euh, de masculinité aurait tendance à avoir peut-être un peu plus de difficultés à la base à comprendre F que quelqu'un qui serait plutôt dans le 50-50, on va dire. Oui, alors quelqu'un qui a beaucoup… De... en fait, tu as, as deux formes de type qui débordent de H Tu as celui qui déborde de H euh, physiquement, c'est-à-dire la brute épaisse qui finalement n'a pas besoin de comprendre les femmes parce qu'il agit directement sur leur, euh, sur leur cortex, sur leur cerveau animal. Ouais. Et tu as celui qui déborde de H, mais qui déborde d'un H logique. C'est-à-dire, en gros, euh, euh, l'informaticien, le logicien, euh, ouais, l'ingénieur réseau, etc. Et alors, lui, lui, il est vraiment dans la merde, parce que non seulement il ne les comprend pas, comme le premier, mais sauf que lui, il ne leur plaît pas en plus. <rire> donc, <Ouais. rire> donc lui, il est, il, est, il est dans la merde au carré, si tu veux. Dans un, dans un cube de merde. Ah, euh, ouais. Donc voilà, la, la première chose, c'est déjà démontrer, mais, même, mais vraiment que, que euh, suinter, je ne trouve pas le meilleur verbe que celui-ci. Il mm -hmm. faut que ça suinte en fait. Il faut que ça suinte que tu connais les règles du jeu. D'accord. Tout est une question de règles du jeu. Tout est une question d'anticipation, de coup d'avance. Et il n'y a quasiment qu'une seule bonne réponse à faire à chaque fois. D'accord. Donc, c'est donc, comme dans Cyrano. Que, euh, Cyrano sait que doivent contenir que quoi que doivent pardon je parle italien et, et français toute la journée du coup j'hésite entre mes cosa mes que et mes quoi et mes que Cyrano sait ce que doivent contenir les lettres de Christian à Roxane il en loupe pas une il le sait d'accord ouais il sait comment euh, avancer sur le, le voilà. chemin oui tout à fait donc ensuite parce que les les, les femmes sont rarement étonnantes de euh, euh, comment dire, sont rarement étonnantes de subtilité dans la façon dont elles s'accaparent les clichés. Hein, J'en discutais encore avec une cliente il n'y a pas longtemps euh, qui était en train de tomber amoureuse d'un pilote de ligne et je lui disais mais ça va au niveau des clichés, as pas, as... Ben, le mec c'était la caricature, il... sa photo Tinder c'était un, un habillé en pilote avec la casquette de pilote la chemise blanche avec les chevrons sur les épaules et un collier pour montrer qu'il était à Tahiti et photo faite ouais. devant l'aéroport de Tahiti pour bien montrer c'était un pilote long courrier, donc celui qui gagnait le plus. Ouais, je vois, je vois. Et je lui dis mais <rire> tu vois pas que cette photo a tous les codes de, de, oui. de l'attrape meuf et ça ne te dérange pas d'y plonger. C'est un petit voilà, peu codes, codes, Les codes, les clichés. Donc, CF, mon séminaire, attente féminine, CF, langage des femmes et CF, ouais. le, logique des femmes. Si tu n'as pas attente féminine, je te le conseille. Ensuite, ouais, ouais, bah, euh, ouais. à 30 ans, ce que tu peux apporter également. Euh, ce qu'on peut apporter à 30 ans, euh, ce qu'on peut apporter à 30 ans euh, aujourd'hui au 21e siècle, euh, les femmes sont souvent ravies qu'on les décharge de la logistique. Ouais. Elles ont une sainte horreur de l'orientation. Mmh. Euh, le moyen de déplacement est généralement une grande contrainte et elles ont beaucoup de mal à estimer à quelle heure il faut partir, à quelle heure on arrive, etc. Et c'est souvent mmh. une, une préoccupation qui finalement les décourage d'organiser. Ouais. Donc, déjà, euh, si tu es celui qui a le moyen de transport, qui a le permis et que tu décharges de l'aspect euh, euh, transport logistique, mmh. tu es déjà celui qui, en contrepartie, peut être plus exigeant sur l'apprêtement. C'est-à-dire que tu peux être plus exigeant sur, finalement, euh, le, le, le… oui, sur l'apprêtement, sur la façon dont elle va te, te, te distraire, t'intéresser, etc. Si tu la décharges de, de, de, de sa hantise qui est, euh, je ne peux pas m'habiller comme ça parce que je ne peux pas prendre le métro, euh, si je prends ma voiture, euh, je vais me prendre une prune, tu vois il faut Ouais, jamais je négliger, vois ce que tu veux dire, ouais. Hein, les rencontres ne se font pas dans un vide social, comme disait mon prof de sociologie, Pierre-Michel Menger, euh, il ne faut jamais négliger l'arrière-plan logistique, tu vois bah. Pour le coup, moi, de façon assez, euh, de façon assez H, hein, je, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai préparé euh, ce, ce phone coaching, comme tu, comme tu le, le demandes en, en amont, c'est vrai que j'avais fait un petit peu, tu vois, une une liste hein, de un petit peu de ce qui me caractérisait sur l'aspect personne, logistico-professionnel, euh, personnel, physique, etc. Et effectivement, ça, c'est des points sur lesquels il y a effectivement zéro, enfin, euh, il y a zéro ambiguïté, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis véhiculé, euh, voiture, je suis motard j'ai une moto euh, Je, au niveau bah tu parlais aussi de quelque chose de très intéressant dans un de tes séminaires, c'est l'intelligence des objets et je me suis énormément retrouvé là dedans euh, parce que euh, effectivement j'ai cette ce même ce même trait de partir euh, de l'utilisation de l'objet logique et justement rentrer dans une utilisation qui n'est pas forcément logique parce que l'objet subit des contraintes qui fait que euh, justement on ne va pas s'en servir de la même façon et j'ai l'impression que c'est quelque chose que F euh, en règle générale je l'observe n'a pas forcément si un objet ne, ne répond pas à sa fonction euh, basique s'il doit falloir faire quelque chose pour euh, s'en servir euh, à, à la façon optimale eh bien ça va poser un souci non, donc il faut euh... le il faut le... elle va finir par le casser ou le remplacer ouais, écoutez ça, bien ça. tout le monde écoutez les chatons cet auditeur est un modèle d'expression orale, c'est un modèle de syntaxe. C'est clair, la note est juste, les phrases ont la bonne longueur, il y a des exemples. Bon, parfois, tu as, as toujours le défaut de, de supposer que tout le monde a le séminaire. Que, que, que, donc oui, pas, effectivement. Mais écoutez bien, voilà. si tout le monde, si vous pouviez tous parler ainsi, je vous assure que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, à la fois personnellement et professionnellement. Donc déjà, voilà, être, être, un, être un homme du concret. Mmh. C'est-à-dire ne pas céder à cette injonction de ta génération. C'est-à-dire, ouais. euh, oh, je me plante toujours avec les générations. Moi, je crois que je suis euh, début de Y, donc toi tu dois être début de Z, si je ne m'abuse. Ouais. Je, je fais toujours l'erreur. Vous le direz en commentaire. Je me suis trompé X, Y, Z. Bon, peu importe. Donc, euh, ne pas tomber dans le biais de ta génération, qui est d'être un être digital, c'est-à-dire ouais. quelqu'un euh, qui est, est quelqu'un dont finalement ce qui fonctionne le mieux dans la vie, c'est le téléphone. Mais par ouais. contre, euh, concrètement, euh, être une espèce de, de passager du métro lambda, euh, non. En réalité, tout ce qui se passe d'intéressant et de pétillant, c'est en général pas sur une ligne de métro. Et déjà, d'être celui voilà, qui est motorisé, qui a, qui a le sens de la logistique, qui a, qui a un sens pratique, euh, bon, ça c'est toujours utile, sans devenir non plus le dépanneur de service. Tu n'es pas le dépanneur. Oui, de bien 8. sûr. Des filles qui ont un placard qui, qui ferme mal. N'exagérons pas. Faut pas tomber dans ce travers-là, effectivement. Voilà. Par mais contre, euh... mais -toute, toute la génération qui te suit euh, sont, sont des mecs en fait démotorisés qui n'ont même pas le permis et qui sont conduits par leurs meuf. Bah je le constate. Ça c'est quelque chose effectivement Ils sont que je constate. Conduits par que... leur meuf et c'est juste un drame au niveau de la libido. Quoi. Enfin c'est pas possible. Bah ça, je pense qu'effectivement ça désexualise d'une certaine façon. Après tu mets quelque chose, tu mets l'en face sur quelque chose qui peut être justement un indicateur peut-être de choses à pas forcément. Autant démontrer, c'est-à-dire que justement, tu parles de euh, la digitalisation, etc. C'est aussi, bah, en fait, un autre aspect de ma personne parce que moi, je, je, au niveau de mon job, je bosse pour une très, très, très, très, très grosse entreprise qui est centrée sur la technologie. Donc, je suis effectivement aussi. Euh, non, c'est encore plus gros que ça. C'est encore plus gros que ça. C'est la plus grosse boîte que au Google monde. Google. Oui, plus gros que Google. Apple, Microsoft, Facebook. Ou une, une, une marque avec une pomme, oui, tout à fait. Ah. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai un lien euh, assez particulier avec la technologie, et en plus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on a tendance, alors que pourtant, je me considère justement quelqu'un de beaucoup plus, entre guillemets, riche en termes de choses que j'aime faire, de passion, etc., que la plupart des gens, et on va souvent me cataloguer, entre guillemets, de geek. Oui, mais c'est pas, que... pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, tu sais pourquoi. D'accord. Parce qu'il y a pire que d'être catalogué, il y a de ne pas pouvoir l'être. Quand ah, tu oui, es catalogable, oui. ah, oui. tu es identifiable. Quand tu es identifiable, on accole à ton profil un niveau de revenu estimé. D'accord, ok. Donc, je ne sais pas si tu occupes des fonctions techniques ou euh, commerciales ou euh, managériales chez Apple, ou, ou les trois à la fois, mais bon, mais, mettons que tu sois, euh, je ne sais pas, manager, mm -hmm. on, on estime ton niveau de vie et donc on estime le confort dont on peut bénéficier à tes côtés. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Je comprends. Ouais. Euh, si je te dis estime le confort et estime la vie concrète d'un type qui a 40 ans vend des mp3 sur internet, c'est combien à ton avis Ah oui, effectivement, là, on va être euh, average schmick et encore, et encore, parce qu'effectivement, je sais pas, on est, on, est dans, on est dans une moyenne très basse, on va dire, ouais. Voilà, on est dans une moyenne très, très vaste, sauf que la réalité, c'est que c'est n'est pas euh, average schmick, comme tu dis, c'est que quand je fais un coupon, genre, euh, je ne sais pas, euh, euh, le, le, la... Quand, le, le mois dernier, j'ai fait, fait une petite promotion, une petite offre parce que j'avais une youtubeuse qui m'agacait passablement qui s'appelle Solange et j'ai fait un coupon merci Solange. Quand je, fais un, quand je fais un coupon merci Solange, je fais 15 000 euros en une journée. Ouais. Donc ça, c'est pas trop « average smic » non plus, tu vois. Et oui, pourtant, oui, je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, je t'assure que quand j'évoque quelle que soit la précision avec laquelle je décris mon métier, que je sois très vague, très concis ou que j'entre dans le détail, Personne n'a jamais une idée de, de, de, ton niveau de, de, de mon vie, niveau de vie, ouais. en fait. Ouais. Donc déjà, être catalogable, c'est très bien, parce que catalogable égale identifiable, identifiable égale, euh, égal, euh, on peut se projeter avec toi. D'accord. Une femme ne se, ne se projettera que dans ce qu'elle connaît. D'accord ouais. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à… Un, parti politique, un jeune parti politique il y a deux ans qui m'avait euh, recruté pour leur en faire venir un peu plus des femmes, je leur avais dit tant que vous ne mettez, tant que vous ne mettez pas en image, tant que vous n'incarnez pas votre audience féminine les femmes pensent qu'elles n'existent pas donc il faut que vous incarniez ce dans quoi elles peuvent se projeter donc là euh, c'est pareil ton, ton côté euh, euh, pomme égale euh, je suis catalogué c'est pas, pas, pas grave ok d'accord et et du coup, tu évoques aussi le fait que, bah, justement, elle se projette dans ce qu'elle connaît. Est-ce que, au contraire, enfin, au contraire, en même temps, le fait de d'avoir de, de, véhiculé certaines choses qui peuvent être considérées entre guillemets un peu exotiques, ça n'est, ça n'a pas concret, tendance. Concret à Alors, tout simplement, euh, moi. Une, une de mes plus grandes passions, des choses que je j'évoque je, le plus, c'est euh, ma ma pratique des arts martiaux. Ça fait 15 ans que je suis pratiquant d'arts arts martiaux, ça fait partie de ma vie, euh, et en fait, tu évoquais à un moment donné la boxe, que toi aussi tu pratiquais ou pratiques encore, euh, et tu, tu faisais référence en fait un petit peu à un moment donné à l'assimilation, entre guillemets, euh, euh, sport de, de racaille entre guillemets. Et euh, moi, j'ai beaucoup cette réflexion, parce que je suis dans ce monde-là depuis euh, plus d'une décennie, et je trouve qu'au contraire, effectivement, dans la boxe, on trouve quand même encore cette image euh, un petit peu... Euh, le, le boxeur, le côté viril, du à cuire, alors que par exemple le pratiquant de karaté, il va y avoir un aspect dense, on ne sait oui, pas ça trop. Fait un peu euh, voilà, tu vois. Alors que pourtant, euh, voilà. Alors que pourtant, euh, je fais 1 m 90 et 110 kilos, tu vois. Donc euh, c'est, je ne suis pas du tout dans, voilà. Mais justement, est-ce que c'est le genre de choses pour toi, ça te paraît être des choses qu'il ne faut pas forcément évoquer parce que ça peut avoir un côté euh, euh, dénormalisant, en fait. Tu vois, on, on, on sort de tu, la normalité. Tu me fais penser à cette, à cette déclaration d'Yann Moix. Alors, j'ai beaucoup lu Yann Moix pour produire ma dernière vidéo. Donc, c'est pour ça que c'est le premier qui me vient en tête. Et dans sa période AFC, dans sa période petite, timide, frustrée, de sa période petite, timide, frustrée, il a tiré une, une, une morale, il a tiré une leçon, un enseignement qui est « Il ne faut pas écrire aux femmes parce qu'elles ne lisent pas, elles ne picorent, elles survolent et elles picorent ce dont elles ont besoin pour aller mieux. » D'accord. Et euh, dans ton, dans ta description de ton art martial, elles picoreront. La seule chose qui les importe, c'est quelle force physique, quelle bravoure tu es en mesure de mettre à leur disposition pour les protéger en cas de conflit. Tout à Tout fait. D'accord. Oui. Elles n'en auront rien à secouer. Et donc ça, rien que par le, c'est une question, mais rien que par le, le, le côté entre guillemets physique, tu parlais de la brute épaisse tout à l'heure. Je véhicule pas une agressivité hors du commun, mais en termes de en termes de, de physique, je, je suis quand même assez imposant. Euh, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément connoté immédiatement selon toi, où il y aura quand même. Cela, cette... sera, cela sera connoté positivement dans la mesure où cela ne résultera pas d'une discipline et d'un effort quotidien. Je ah, me rappelle de cette émission, j'étais en Angleterre, ou en Irlande, ou en Écosse, enfin quelque part au, vers le Royaume-Uni, et je m'emmerdais copieusement. Je me rappelle, euh, je crois que c'est un après-midi de pluie, et je regardais un petit peu leur télévision, et j'étais tombé sur, euh, c'est n'est pas Masterchef, c'était sur l'autre chaîne, euh, ce sont des célibataires qui apparaissent dans une espèce de, de, de, de colonne de fumée, et puis d'autres au, au, autour, un petit peu comme un jury, les choisissent ou ne les choisissent pas. Donc, les, les discriminent, hein, là c'est autorisé la discrimination, en fonction de, la, de leur présentation. Et un, de ces, un de, ces, de ces célibataires était un, un, un métis asiatique européen, un eurasien, comme on dit, avec quelques tatouages, assez cool, très baraqué, très très baraqué, enfin limite excessive, excessivement baraqué. Ouais. Donc, il avait fait environ euh, 50-50, c'est-à-dire que quand, il avait, quand on avait vu sa stature, euh, on va dire que allez, euh, sur 10, sur, sur, sur 12, euh, on va dire 10 pour arrondir, sur les 10 femmes célibataires disponibles, tu en avais peut-être euh, 4 qui étaient partis 6 qui étaient restées. Donc, sa, sa stature ne l'avait pas discriminée. En revanche, en, revanche, en revanche, quand la chaîne a diffusé le petit film, la description de son mode de vie, parce que chaque candidat était filmé dans son quotidien pendant une journée et avait le droit de dire, ce de dire et de montrer ce qu'il voulait. Ça reste de la télé. Vous hein. ne, ne oui, bien pas sûr. ce qu'on vous montre. Voilà, je ne désigne personne en particulier, mais enfin, la télé ment. Donc, ce qu'on qu vous montre n'est pas vrai. Même quand et surtout quand ça a les atours de la, de la réalité. Donc, c'était filmé pour être son quotidien. Et il a euh, mis en scène, et il a, a répété à plusieurs reprises à quel point... L'entraînement physique avait une place prioritaire et à quel point euh, c'était euh, sa motivation unique, voire principale, et à quel point c'était ouais. quotidien. Quand il a dit ces mots, les six lumières qui restaient allumées se sont toutes éteintes. Elles sont toutes parties. Ah, C'est intéressant ça. Donc, il fallait, hein, le logiciel féminin te dit toujours que tu dois avoir A et non A. Hein, tu dois être une brute épaisse, mais également... Euh, avoir sensibilité, et empathie. Tu dois être un leader, mais être fidèle. Hein. C'est-à-dire que tu, là, il faut, il faut être baraqué et il faut pouvoir partager sa force physique qui est une ressource, mais sans que l'obtention de cette force physique ne se fasse au détriment de l'investissement sur ta femme. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois être un petit peu comme dans ces dans ces mangas japonais avec euh, Miyamoto Musashi et la pierre et le sabre et compagnie. Tu dois être une espèce de masse. Euh, apte au combat sans jamais t'entraîner. Ouais. Ou euh, pas plus d'une heure par semaine. Alors qu'en réalité, à un certain niveau de, de, de masse, des ce sont des repas appropriés, c'est un entraînement quotidien et c'est 50% de ton investissement. Quoi. Je confirme. Je confirme. Donc, voilà Donc du coup, ouais. c'est bien d'être baraqué si, un, c'est utile pour elle, Donc, ne leur dis pas que c'est un truc esthétique, genre natation synchronisée pour les hommes. Ouais, bien sûr. Et deux, euh, que tu, ça, te prend, euh, ça te prend une demi-heure par semaine euh, euh, et que tu ne transpires pas une goutte. Ouais, si c'est le fruit oui, d'un effort quotidien, Nietzsche disait, rien n'écarte plus les gens de vous que la, la, la, la dureté avec laquelle vous vous traitez. Quand vous révélez que votre talent, votre don, votre physique est le fruit d'un entretien euh, quotidien et régulier, vous écartez vos amis, car en réalité, vous les renvoyez à leurs propres impérities, à, vous leur renvoyez à leur propre paresse. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et euh, du coup, par rapport à… Quelqu'un qui se lève en sautant du lit le matin, qui ouvre en grand la fenêtre et qui a déjà euh, fait le café, etc., alors que tu es en train de tituber vers, vers la salle de bain euh, et vers les toilettes, euh, euh, en mitouflé dans ta, dans, dans ta couverture, cette personne, à côté, aux côtés de toi… Te renvoie à ta propre faiblesse. Donc, c'est intéressant ce que tu dis là parce que du coup, en fait, sur les deux aspects, si je reprends bien, euh, le fait de, de, de ne pas évoquer euh, l'investissement que peut représenter pour toi euh, un quelconque élément pour voyeur de ressources, ça a le rapport à la disponibilité, c'est-à-dire qu'en fait, tu, pourras, tu, seras pas forcément, euh, tu ne montreras pas de la, suffisamment de disponibilité pour euh, la personne qui pourrait être intéressée par toi, si je comprends bien. Tu non, là, là tu, as un petit, tu as un petit peu trop résumé. Là. Résumé, c'est bien, mais là, tu as simplifié. C'est ouais. deux éléments. Premièrement, si je, si je révèle que c'est le fruit d'un entraînement quotidien, ça veut dire que plus je, je réduis mon investissement sur ma compagne. Ouais. Et secondo, euh, dans le, la vision de H par F, c'est que tout est naturel, tout est dû, et rien n'est le fruit d'un travail. Comme les rencontres, comme la séduction, comme tout. Donc, quand tu révèles que c'est le fruit d'un programme ultra précis, tu désérotises la chose. Alors, si en plus de désérotiser, tu la rends euh, accaparante, dis-toi bien que euh, ce qui compte pour F, c'est, comme, euh, comme me disait très, très gentiment et assez brillamment euh, Armel, à qui je passe le bonjour, dans une conversation qui date de maintenant à peine 10 minutes, elle me disait, euh, dans, la, dans, dans, la, dans une relation, il y a les sujets et les objets. Et, on voit physiquement deux sujets qui interagissent alors qu'en réalité il y en a peut-être un qui est l'objet, c'est-à-dire que un objet est utile, un objet est utile, manipulable et utilisé par le sujet pour faire quelque chose. Mmh. Ton, ton, ton, ton stylo t'aide à écrire. Tout à fait. Donc en réalité, euh, tu, tu bon, je pense que là on rentre dans un niveau de détail qui est trop trop trop élevé pour un pour une étude de cas. Ouais. Globalement, voilà, les deux raisons, c'est, il faut que, demande-toi ce qui est utile, ce que tu peux lui fournir, car en réalité, tu es souvent, tu es plus souvent objet que tu n'es sujet. D'accord. Demande à un père dont la femme a changé du jour au lendemain quand elle a eu un enfant, le mec se croyait sujet, il est objet. Mmh. Il était objet. Il était géniteur. Ouais. Donc définis ta partie objet, et ta partie sujet. À quoi lui sers-tu, si elle existe mmh. euh, Et je t'assure que euh, ton rapport à ton art martial, il est lu à travers cette grille moaxienne. Les femmes ne lisent pas ce que vous leur écrivez, elles y picorent de quoi aller mieux. D'accord. Du coup, ce que tu évoques aussi sur le, la deuxième partie, donc ce qui est venu juste après, euh, sur le fait par exemple de renvoyer la personne a ses faiblesses, donc par exemple effectivement se lever le matin, péter la forme et, euh, etc, c'est des choses qui peuvent finalement être euh, pra pratiquement mal perçues en fait, ça, ça, ça te met à pas Non, ça ne que... sera pas mal perçu, ça sera, ça sera en, première, en première approximation, en premier rideau de fumée, ça sera bien perçu et valorisé, mais ça poussera ton ou ta partenaire à construire une espèce de double, d'image double de duplicité, ouais. sur la base de ce qu'elle pense te plaire. D'accord. Et en réalité, quand il y a duplicité, quand il y a double, il y a désalignement. Et quand il y a désalignement, il y a début de névrose. Mmh, D'accord. Donc, que, euh, le, le, pro, ouais. le problème de le pro, la faille de F, c'est sa trop grande facilité, son trop grand don à incarner devant les yeux de H ce que celui-ci a derrière la tête. D'accord. Ok. C'est bon. un don, c'est un jeu, c'est trop facile pour elle. Ouais. Ok. Bon, c'est, ok, c'est per, pertinent parce que ce sont deux choses que effectivement tu, tu mentionnes et qui, pour le coup, euh, j'ai l'erreur, on va dire, de faire effectivement, c'est ce côté où euh, bah j'ai souvent tendance sur des échanges, alors pas forcément, toujours volontairement, toujours consciemment, mais à mettre en avant le fait que certaines choses euh, me, me prennent du temps, sont, font, font partie d'un investissement, et c'est peut-être même ça aussi le côté euh, pas disponible, parce que c'est vrai que je renvoie souvent cette image, parce que je suis quelqu'un qui fait un million de choses, donc euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a cet aspect-là. la jamais révéler, j'ai retrouvé le, le nom, c'était n'était pas dureté, c'était exigence, ouais. ne jamais révéler l'exigence avec laquelle on se traite. Ça fait fuir tous ses amis, et on se retrouve tout seul. Les gens n'ont aucune exigence les gens sont médiocres les gens fonctionnent par résolution et par défi alors qu'en fait je suis sûr que quelqu'un comme toi ne prend pas de bonnes résolutions parce que tu n'en as pas besoin oui c'est enfin non effectivement je me demande pas ce que je vais faire l'année prochaine je continue sur ma voie en fait voilà donc tu n'as euh... pas, pas le côté des résolutions du 1er janvier non non eh ben moi non plus et pourquoi comment je le sais C'est parce que tu penses comme moi c'est parce qu'on essaie de faire les choses bien tout le temps on n'a pas besoin de se laisser gagner par la médiocrité pendant 364 jours et de se rappeler une fois par an euh, le, le, le 31 décembre à minuit euh, après euh, un coït vaseux dans les toilettes d'un bar et après quatre paquets de clopes alors qu'on avait promis d'arrêter de fumer, on n'a pas besoin de se prendre des nouvelles bonnes résolutions en disant ça y est, pour la 39e fois de ma vie, je vais changer de vie cette année. Ouais. Pourquoi Parce qu'on est propriétaire de nos corps parce qu'on sait qu'on est important, on sait qu'on a un rôle, on sait qu'on a quelque chose à transmettre. J'ai des, des dizaines de milliers de personnes qui m'écoutent. Euh, j'ai une raison de me lever, j'ai une raison d'être là. Oui, bien sûr. Et donc, et... On, on, on, on se traite avec une forme de respect, une, une certaine exigence, mais pas, pas exagérément, et on échappe à ce cycle infernal qui est abandon-résolution. C'est-à-dire, je prends des résolutions que j'abandonne, je glisse par force centripète, vers, euh, finalement, euh, mon canapé, euh, ma, euh, ma télé, euh, YouTube, euh, le, le Bédo, et je sais pas quoi, et régulièrement, mmh. j'attends qu'une rencontre providentielle, (pléonasme) me sorte de moi, c'est-à-dire me permette de m'extraire de cette peau comme une mue, et de muer vers un, vers un, vers un personnage qui, désormais, aura tout à coup les la boussole et le sens du vrai, du beau, du, du bon, du bien et du juste. Tu, tu n'as ouais. pas ça parce qu'en réalité, tu, tu, tu le vis, tu es comme ça. Oui. Et ça s'entend ouais, oui, à ton à expression, ça s'entend à l'ordre dans lequel tu présentes tes idées. Tout ça est évident en fait pour quelqu'un qui est branché euh, correctement. Mais donc du coup, tu ne dois pas écraser ceux qui n'ont pas cette exigence envers eux-mêmes, tu ne dois pas les écraser de ta vertu. Mmh. Je pense ou de que tes vertus. Ouais, tu tu mets réalité, le doigt, si, tu, ouais. si tu écrases F de tes vertus, elle va construire une espèce de, de, de, de petit personnage double, comme dans euh, je sais plus ce, est, ce, ce dessin animé où ils se ressemblent tous, là, les mini ou je ne sais pas quoi. Elle va, elle va construire un personnage double qui va lui permettre en fait, d'éponger cette césure, d'éponger cette, cette distance entre ton mode de vie et le sien. Mais en réalité, tu, tu crées la duplicité. Parce que tu ne peux pas, de façon consciente et répétée et, et euh, régulière dans le temps, renvoyer quelqu'un à ses propres errances. Ouais, bah je pense que… Ça, ça ne peut pas je... durer très longtemps en fait oui, oui, bah euh, typiquement, euh, moi, je, je suis sorti d'une relation qui a duré six ans il y a un an et demi environ et euh, en fait il y avait exa exactement ce genre de, wow, de on va dire, merci. de complexe, de complexe qui existait entre nous deux parce que elle, c'était une personne qui, euh, elle essayait de se motiver à faire du sport mais très clairement par mimétisme, elle essayait de faire ce que je faisais et euh... toujours tout par mimétisme, c'est ouais. leur drame en fait. <rire> elle n'y arrivait pas, elle n'y arrivait pas et go. ça la frust. Ouais bah et je pense qu'à un moment donné en fait ça a commencé à créer des espèces de, de dissonance euh, qui ont fait que ça n'a plus marché au bout d'un moment parce que, en fait tout ce que moi je faisais en fait euh, elle n'arrivait pas à suivre ce rythme là et ça finissait très souvent par euh, le canapé, les séries et euh, voilà quoi alors que moi ben c'est pas ce que j'avais envie Ça en... finit par des mensonges en général Oui bah oui ça oui il y en a eu effectivement Ah effectivement. oui il y en a eu forcément donne nous un exemple Oh bah, écoute, il euh, y, a, y, a, y, a y a eu des occurrences où euh, et elle, me, elle me disait faire des choses euh, qu'elle qu ne faisait pas. Alors il y avait un, une sorte de duplicité euh, qui était, euh, qui était euh, à la fois consciente et je pense aussi un petit peu inconsciente. Mais euh, elle me disait que elle allait faire tel truc qu'elle l'avait fait et puis bah malheureusement euh, moi je suis quelqu'un qui euh, je, on me la fait pas et je me rends rapidement compte par des preuves A et B que c'est pas vrai du tout ah, et je euh, du coup, bah non ça marchait pas. Ça ne marchait pas, <rire> te... ça ne marchait pas. <rire> Moi, j'ai fini par quitter ma relation la plus longue, qui était très impressionnée par mon parcours professionnel et par l'exigence que j'avais à me lever le matin, alors qu'en réalité, je pourrais glander jusqu'à 14h et je n'en ai aucune. Mm. Et en réalité, à un moment, elle, elle était artiste et elle glandouillait, parce que c'était une rentière, et euh, elle avait trouvé la, le subterfuge pour combler la césure, pour euh, réduire, pour rapprocher les fossés du ravin, elle avait trouvé deux subterfuges. Le premier, c'était de me faire croire qu'elle était salariée alors qu'en fait, elle était complètement freelance. Ouais. Mensonge qui s'est totalement pété la gueule quand son contrat principal est tombé, quand elle s'est retrouvée complètement à poil et que je lui ai prêté à mes frais. Je l'ai emmené chez mon avocat à mes frais et qu'il il lui a fait très très vite cracher le morceau qu'en fait, il n'y avait aucun contrat de travail. Donc c'était ouais. grotesque et ridicule. Mais si tu veux, le fait de prétendre être salarié d'un énorme, énorme groupe de presse lui avait permis à mes yeux enfin en tout cas à ses yeux, euh, d'incarner, de, euh, euh, d'exister de, de, si tu veux socialement au regard de freelance dans la presse qui veut strictement rien dire. Quoi. Et ouais, le de subterfuge, c'est qu'ensuite elle a tenté comme moi de vivre d'un site internet, c'était avant la mode, de. Enfin, c'était y a, y a, y a, il y a 8 ans maintenant, 7 ou 8 ans, et donc ils se sont mis avec euh, un, un ou deux amis à elle et un sponsor, parce qu'il y a toujours un sponsor avec les, les feignants, ils se sont mis à essayer de développer un site Internet sur, sur son thème d'expérience à elle, de compétences à elle, sauf qu'en réalité, elle s'est rendue compte en le faisant que ce que moi, je faisais en une demi-journée, euh, tous les matins et avec une certaine forme de facilité et de désinvolture, eh bien, en réalité, euh, pour elle, en fait, c'était un travail qu'elle n'avait pas imaginé parce qu'elle ne voyait que l'aspect WordPress, tu vois, elle ne voyait que l'aspect oui. euh, pondre des éléments pour, pour fournir du contenu, et elle ne, voyait, elle ne voyait pas du tout l'aspect communication, réper, référencement, facturation, euh, ouais, euh, création de la gamme de produits, euh, tu, tu vois Donc, oui. euh, attends, hein, ma femme de ménage va, va devoir passer l'aspirateur, donc je risque de devoir aller sur le balcon. On va tester si ça marche. Reste en ligne Ouais, ouais, pas de souci. Tu m'entends toujours correctement Toujours correctement. Ok. Donc, euh, attends, je vais dire qu'elle peut passer l'aspirateur. L'eau pour pas aller l'aspirateur, pour le verre Mi metto sous le balcon. Ok, bon, elle m'entend pas, je pense qu'elle joue. Euh, donc, euh, donc oui, euh, les gens ne vont pas tolérer de façon durable un miroir grossissant de leurs limites. D'accord. Donc si tu es un sportif euh, accompli, rigoureux, euh, à, à la limite du professionnalisme, il faut bien comprendre que tu renvoies... à l'amateur à côté de toi l'image d'un échec, d'une infériorité congénitale. Et ça, ça s'applique à, je suppose, Attends. tous les domaines. Si Donc, tu es un professionnel avec une organisation de malade mental, tu renverras à quiconque partage ta vie et n'est pas un, un professionnel de l'organisation l'image d'un dilettante bordélique. Ok. Si tu es un, si tu es un gourou, de, si tu suis des, des préceptes alimentaires très stricts. Et que tu es à côté à quelqu'un, que tu partages ta vie, ton existence avec quelqu'un qui, qui, qui ne sait pas se faire à manger et qui bouffe n'importe quoi, au bout d'un moment, euh, cette, cette image lui est insupportable. Après quelques plaisanteries, après quelques. Bon, au bout d'un moment, ouais, tu lui ouais. renvoies une image qui est euh, d'abord déplaisante, puis complètement insupportable. Okay. Et donc, assez rapidement, il va y avoir une construction mentale, une justification, une rationalisation permettant d'abréger cette souffrance, c'est-à-dire de réduire cette césure, c'est-à-dire d'effacer cette dissonance. Mmh. Tu résumes bien effectivement une partie de ma vie, donc c'est assez intéressant. Donc euh, le problème, bon, c'est qu'à ouais. la fin, comme disent les anglo-saxons, c'est l'only at the top. C'est que ouais. plus tu es bon, plus tu, tu es seul. De... seul. Ouais. Parce que tu renvoies à tout le monde leurs problèmes. Donc, quelque part, ça, ça s'appliquerait aussi, euh, parce que dans, dans la petite liste hein, que j'avais faite, il y a une des choses qu'on m'a reproché une fois, et je pensais pas que c'était possible, mais euh, mais ça l'est, hein, pour le coup, parce qu'on me l'a déjà dit à plusieurs reprises, on m'a reproché le fait d'avoir trop de présence. C'est-à-dire qu'en fait, on, où que, que je, je sois, en fait, dire. on me remarque. Donc, en fait, effectivement, tu confirmes bien ça. En Dé fait. Déjà, il y a le fait que tu mesures 1m90 et 100 kg de, de, de, de base. Hum. Mm. Et ensuite, il euh, y a simplement le fait que le problème n'est pas ta présence. Hein. Il, faut, il faut toujours décoder et il faut toujours comprendre la mécanique qui a présidé comme ça à l'avènement d'une expression, d'une remarque ou d'une phrase. Mmh. Euh, trop de présence, c'est comme être trop beau euh, ou sentir trop bon. Ça n'existe pas. Oui, tout à fait. Quand quelqu'un te fait remarquer à trois, quatre, cinq reprises que ton parfum sent incroyablement bon, euh, une fois, c'est normal, deux fois, à la limite, mais quand c'est toi, c'est qu'en réalité, euh, tu le confrontes à, à, à, à sa propre limite. C'est-à-dire, soit il ne peut pas s'offrir un parfum de, de cette qualité, de ce prix, soit il pourrait se l'offrir, mais il ne l'a pas fait, donc euh, il est confronté à sa propre négligence. Euh, soit euh, il, est, il a remarqué qu'une femme ou qu'un qu homme, on ne sait pas, est sensible à ton parfum et, et il est jaloux. Ouais. C'est ouais, le, le drame qu'en réalité, les gens sont tous dans une forme de paresse physique ou symbolique et prétendent éle vouloir élever le niveau de leurs amis et de leur fréquentation. Mais en réalité, c'est une prétention vaine et creuse, car ils ne veulent l'élever que dans la mesure où ça leur procure des shoots de motivation. Ouais. Mais en réalité, ces shoots de motivation sont temporaires. Après, ça retombe. Oui. Et après, ils retombent dans, euh, dans leur néant sartrien, hein, tu vois, dans leur ouais, médiocrité là, moyenne. La confrontation, euh, la confrontation visuelle quotidienne avec une personne qui ne fonctionne pas comme ça et qui est presque de façon euh, incompréhensible constamment, euh, pas à 100% parce que ça n'existe pas, mais qui a un niveau qui est au-dessus de leur niveau de motivation, de leur niveau de, de discipline, ça, ça aura tendance effectivement à les. Euh, Allez, à déjeuner, à vraiment les, les, les repousser, enfin, les repousser. À repousser la la euh... confrontation quotidienne avec quelqu'un qui est successful en business, pas trop mal fichu de sa personne, en, en parfaite santé, sportif, euh, qui a du succès avec les femmes, et qui fait tout ça avec euh, un, un air de désinvolture et de sans donner l'air de forcer, mmh. c'est insupportable. D'accord tu as besoin pour te rappeler, tu as besoin pour tolérer ta, ta propre souffrance et ta propre médiocrité. tu as besoin de te dire que lui aussi peine et souffre et galère. Ouais. Mais en réalité, il y a des gens qui ni ne peinent, ni ne souffrent, ni ne galèrent, bah, parce qu'ils font les choses bien. Ils font les choses bien, voilà, les choses bien ouais, avec courage, etc. Et en réalité, bah, ils sont et en bonne santé, et successful, et si, et ça. En tout cas, euh, jusqu'à ce qu'une... Une, un événement malencontreux leur tombe sur le coin de la gueule, le mais leur arrive là, pendant oh, un certain temps. Et en réalité, c'est le le drame des relations que de vouloir euh, de, de ne pas supporter finalement le la, la, la césure quoi, la, la, la névrose, ouais. le, le, la, la, la, la dissension, le ravin, le fossé. Hmm. Ouais ouais tout à fait ouais ouais ok bah ouais bah, je comprends effectivement et euh, du coup ça rejoint aussi quelque chose. Donc euh, si que tu, tu as le malheur de cumuler ces qualités, ce que je te ce que je te je ne sais même pas si je te le souhaite. Mais si mais tu oui. as le malheur d'être plutôt beau gosse, plutôt successful et plutôt intelligent, tu n'auras aucun problème à avoir des courtisanes, mais tu auras des problèmes à en avoir une qui, qui, ne, qui, ne, qui ne fonde pas, en tout cas dont l'apparence, dont le, la duperie, comme dit Welbeck dans, dans Sérotonine, dont le masque, dont le maquillage ne coule pas très très vite. Mm. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, si tu es euh, omni compétent, tu es omni chiant et omni insupportable.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 Ah, il faut avoir un niveau d'exigence euh, qui soit encore plus élevé. Ouais. Moi, je veux bien apprendre, je veux m'améliorer, je veux tout. Mais le problème, c'est que, euh, par définition, euh, il, il faut, il faut, tu vois, l'avion décolle face au vent. Euh, Ou le, le planeur décolle parce qu'il est tracté par quelque chose qui tracte et qui est légèrement plus haut. Mmh. T es, t es pas, le, le planeur n'est pas tracté par le bas. C'est sûr. Donc, euh, j'entends tout le temps la même phrase. Tout le temps. C'est euh, tu finiras seul, tu as besoin de personne, tu veux. Mais non! Mais J'adore euh, la compagnie, mais à un moment, effectivement, il devient euh, fatigant et déprimant de constater que les gens euh, se débattent dans les affres de trucs qui, en réalité, auraient été hyper facilement gérables si ça avait été bien fait au début. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je sais pas si toi, tu as eu cette... Euh, à un moment donné, je pense, vu ton, ton, ton, ton background professionnel et la, ton, ton approche, à mon avis, peut-être pas, mais moi, je me suis très souvent retrouvé euh, à me sentir et à penser différemment, à me sentir à l'écart, parce que je comprenais pas quand quelqu'un me disait « Mais moi, je galère à faire tel truc, je galère à faire telle chose », alors que moi, je ne ressentais pas cette difficulté-là, en fait. Mais non, mais c'est l'histoire de ma vie. On est, on est, des, jumeaux, euh, on est des jumeaux qui s'ignorent. Euh, c'est l'histoire de ma vie il y a une bonne façon de faire les choses et une seule, car en général ouais. il faut essayer d'apprendre trop tôt et de respecter c'est comme les finances Moi, mmh, on, on m'a dit depuis tout le temps on m'a dit quoi que tu gagnes tu mets au moins 20% de côté ouais. et je mets entre 20 et 40% de ce que je gagne de côté depuis que j'ai commencé à bosser, c'est à dire depuis 2004 depuis, depuis 2005 ouais. et quand je gagnais 1800 euros par mois j'en mettais déjà 20% de côté Mmh, bien sûr. Et j'en gagne maintenant plusieurs fois cette somme-là, je mets toujours, je mets même plus que 20% de côté, je mets 40% de côté. Ouais. Et, et du coup, j'ai jamais aucun problème de thune. Bah oui, forcément. Mais pourquoi C'est parce que j'applique une bonne règle depuis le début. Et en fait, oui, je oui. comprends pas les gens qui galèrent avec leur pognon. C est, c est, mmh. je, je, je fais l'effort, mais je comprends pas. Et j'ai grandi non, non, avec non. ma mère au SMIC, tu vois. On était ah, à là, deux non, sur un SMIC. Et je, je comprends pas les gens qui se plaignent, ouais, je vais être à la rue, etc. C'est vrai que le logement est plus cher qu'avant, mais globalement, euh, tu vois, après, quand tu, vas, quand tu vas creuser leur livre de dépenses, tu vois qu'ils dépensent un mois de salaire par an avec des clubs, quoi, par exemple. Oui, oui c'est ça, il y a des choses qui sont vraiment dans le domaine de la dépense inutile et, euh, et négligées enfin, même euh, des fois. Un, un que... paquet de clubs par jour pendant un an, c'est quasiment 2000 euros, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Je suis désolé, quand tu dis que tu t'en sors pas, tu mets pas 2000 euros de clubs, il faut arrêter, c'est ridicule. Oui, je suis sûr. Toi, par exemple, je suis sûr que tu fumes pas. Ah non, je ne fume pas, non. Je... Bah, ah, ah, ah, non, non, non, j'ai jamais touché à la. Et tête. ça ne t'est même, même pas venu à l'esprit. Ah, ça ne m'a jamais effleuré, non Et bien voilà, ben, comme moi, pareil. Pourquoi mm. je le sais Parce que ça se, ça se devine, en fait, pour qui comprend le cœur humain et l'esprit humain, je, je, je, je, te, je te dessine comme un puzzle, ça se voit. Mm. Et donc, du coup, quand tu vois quelqu'un qui, qui est dans une. Euh, qui, euh, dont le combat de la vie et le combat d'une année, c'est d'arrêter, tu te dis, mais putain, mais. Quelle dépense inutile d'énergie, quel investissement, mais quel temps perdu quoi ah <rire> oui, la... je suis d'accord. Tout ça pour ça, mais c'est grotesque. Oui, c'est vrai que c'est assez absurde, effectivement. As... Ah, tu te dis, ah, mais t'avais ah. qu'à pas commencer pour la ligne quoi Oui, effectivement, c'est sûr. Et je suis sûr que c'était déjà arrivé. Ah bah de toute façon bah après euh, moi mon combat euh, mon combat contre la clope euh, vient de vient de la de, de ma petite enfance parce que je voyais mes parents fumer et euh, je, ça me rendait fou donc euh, j'ai développé une une vraiment une espèce d'aversion à la clope bon j'ai perdu mon père aussi à cause d'un cancer du poumon donc euh, ça a pas aidé forcément mais euh, mais oui c'est quelque chose que je ne que je ne comprends pas après euh, en poussant le bouchon un peu plus loin et c'est justement peut-être une des raisons qui des fois me font un petit peu me poser des questions et me dire mais pourquoi est-ce que des fois, j'ai l'impression d'avoir du mal à connecter euh, J'ai aussi ce problème-là avec l'alcool, tu vois. Donc, euh, je, ne, je, ne, je ne réussis pas à me mettre dans un mindset qui me permette de comprendre, d'assimiler la raison pour laquelle des gens sont obligés de façon sociale de dépasser une certaine limite d'ébriété pour se sentir bien et faire la fête. Je ne comprends bah, pas mais ça. Pareil, mais pareil, je ne comprends pas. C est, c est, c est, ça dépasse mon logiciel, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, bah... tu, tu es obligé de reposer sur une substance tiers pour, pour, arriver euh, à changer, à incarner, ouais. pour arriver à incarner la décontraction ou l'aisance, la, non. À un moment, tout, tout est fin, tout est faux. Mm. Mais euh, oh oui, à un moment, il faut, faut supporter euh, cette fausseté et il faut supporter que les gens ne sont... Ne, ne, ne, ne... Un, étymologiquement, intègre, c'est d'être un. Oui, bien sûr. C'est Une... d'être centré. Ouais. C'est d'être euh, le même en ta présence ou en ton absence. Mmh, tout à fait. Quand tu n'es pas intègre, quand tu n'es pas centré, euh, ça veut dire que tu te, tu te crées une espèce de matrice qui t'autorise ou qui t'interdit à être ou à ne pas être euh, selon, le, selon, les, selon ton entourage, selon l'heure de la journée, selon le temps ouais. qu'il fait, euh, selon euh, tu vois, euh, la, la couleur du mur. Ouais, de les figure, circonstances, pas, etc. Ça, ouais, ça devient, ça. Ça devient une, une, un imbroglio de conditions et de circonstances qui, pour des gens comme nous, n'a aucun sens. Quoi. Oui, effectivement. C'est incompréhensible, effectivement. Mais ça, par contre, c'est une, une, une préoccupation qui doit te rester secrète. Oui. Et tu ne plais pas à dire ça ben, Bien sûr. Je, ça, je m'en doute bien. Ça, je m'en doute bien. En réalité, et euh... Euh, il faut... Euh... C'est marrant parce que, regarde, je... on s'en fout de toute façon, ce phone coaching est très long, personne ne va l'écouter jusqu'au bout. <rire> je... on, a, on a les défauts et les qualités des gens qu'on admire et à qui on ressemble. Moi, j'ai visité pour la première fois... J'ai visité la, la maison d'Alberto Moravia à Rome, donc qui a été transformée en musée depuis son décès, la maison dans laquelle il a passé ses 30 dernières années. Et tout le monde sait ici que c'est mon écrivain préféré. Et j'avais tellement peur d'être déçu de cette visite, qui m'a effectivement un petit peu déçu, que du coup, ça fait 10 ans que je la repoussais. Ça fait 10 ans que je savais que ce, son, appart, ouais. ce, ce, ce, son appartement était accessible au public sur réservation. Et ça fait 10 ans que je, je repoussais d'année en année en me disant « tu vas être déçu, tu vas être déçu ». Bon, je l'ai finalement... J'ai finalement procédé à cette visite euh, samedi matin, donc avant-hier. Et, bon, je n'ai pas appris grand-chose, sauf, sauf un truc. Dans un reportage euh, télévisé de l'époque qu'on nous a diffusé, on a dit, enfin, un, un, un ami à lui décrivait l'impatience et euh, presque l'agressivité, mais faite fait d'impatience sincère qu'il avait au télé, au, quand il décrochait le téléphone. Il ouais, faut imaginer bien sûr qu'il est mort en 90, 90 je crois donc ouais. pas de 90 ou 80, 90 donc pas d'internet, etc., pas de téléphone portable, donc le téléphone fixe, et quand on était chez lui et qu'il décrochait le téléphone, même quand c'était un ami, il lui disait « mais viens-en mon but, c'est quoi ta question, c'est quoi le problème ?» ouais, En fait, c'est ce que je fais tout le temps aussi, oui, je... et on me le reproche, et j'étais tellement heureux de trouver un, un frère de combat qui pousse les gens à accoucher rapidement de leurs questions et de leurs problèmes, pas ouais. parce que tu n'as pas envie de passer longtemps avec eux, ça ne me dérange pas de passer une heure au téléphone avec les gens, là tu as payé pour un phone coaching de 25 minutes, ça fait une heure qu'on est en ligne ou je sais pas combien, je m'en fous, mmh. je ne suis pas à la ouais. minute. Mais pourquoi c'est agréable avec toi Parce que tu en es venu au fait, ouais. et qu'ensuite tu... on a divagué. Juste ça. Mais imagine mmh. que, tu, que tu aies mis tout ce temps pour en arriver à ta question, ça aurait été insupportable, et je te vois ah oui, déjà bien euh, trucidé. Oui, mais c'est le fait de tourner autour du pot et de ne pas, pas, pas expliquer les choses de façon claire pour qu'on comprenne et qu'on développe là-dessus. Euh, oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'insupporte aussi, tout à fait. Donc, le, ton, ton problème, euh, c'est que tu es trop bien en fait. Ah Ton problème, ah. c'est que tu, as, tu, as, euh, tu es centré, euh, tu es centré, tu es lucide, tu es clair, et du coup, bah, ça te fait réussir dans tous les domaines. Mais du coup, ça, ça t'écarte et ça t'interdit des opportunités de, de relation. Parce qu'en réalité, tu es, une, tu es un miroir grossissant des impéricides des gens. Voilà ton problème, cher, cher ami. Eh bien, très bien. Je te remercie pour, euh, pour cette heure passée ensemble. Ça a été extrêmement enrichissant. Je t'en prie. Donc, les autres phone coachés, les autres, les autres étudiés de cas... S'il vous plaît, vous vous exprimez comme lui, vous préparez avant, vous allez au but et vous êtes clair. J'en profite pour dire, si jamais il restait quelqu'un en ligne, ce qui à mon avis n'est pas le cas, j'en profite pour leur dire que si cette conversation ne leur a apporté qu'un sourire, qu'une réflexion intelligente ou qu'une information nouvelle, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Et que si est si les, la mécanique des relations humaines et des relations hommes-femmes les intéresse, il faut qu'ils s'abonnent à la chaîne du mécanicien en cliquant sur abonnez-vous et sur la cloche. J'avais autre chose eh bien non, c'est tout. Je te remercie Stéphane. Je serais ravi de te compter parmi mes VIP euh, aussi vite que possible. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec toi. Ce sera quelque chose qui sera fait, à mon avis, le plus vite possible.